Chers traders et investisseurs, vendredi 24 juillet, bonjour. Alors, les tensions se renforcent sur le plan sino-américain, dans les relations sino-américaines avec des fermetures réciproques de consulats, et du coup, les marchés reprennent la route du sud, tranquillement. C'est un jour Jean qui rit, un jour Jean qui pleure. Un jour ça monte, un jour ça descend. Il est clair que la situation géopolitique et la situation sanitaire sont toutes les deux à la fois imprévisibles et surtout extrêmement tendues et fragiles, par définition. C'est donc une raison de plus pour ne surtout pas faire de swing trading, je sais que ça fait longtemps que ça dure, mais dans ces conditions là, vous voyez bien tous les jours qu'il est totalement impossible de faire la moindre prévision. Je dis bien impossible. Et tous ceux qui se risquent à le faire prennent des risques inconsidérés. Donc, nous attendons et nous voyons régulièrement, donc quotidiennement sortir les, so les résultats des sociétés américaines qui se succèdent et qui sont mitigés et contrastés. On ne peut en tirer aucune conclusion pour le moment. Nous suivons, en particulier nous attendons avec impatience les GAFA. Et dans ce contexte toujours très difficile, nous avons été actifs. Ce matin, nous avons réalisé 8 trades gagnants sur 8 accompagnés de 3 médailles. Et à peine un trade stoppé à son prix d'achat. Espérons un après-midi tout aussi actif. Nous vous souhaitons à tous d'excellents trades, une très bonne journée, un très bon week-end. Et à lundi.